Je vous emmène golfer, c'est la chaîne de découverte du golf vue par un amateur, et moi. Parce que le golf est une bulle spatio-temporelle extraordinaire, j'ai envie de te partager tous ces petits moments de bonheur. Alors, tu n'y connais rien au golf, cette chaîne peut te plaire, tu pourrais y découvrir des endroits magnifiques, des instants partagés, et le but c'est de te montrer que ça peut te plaire et te donner envie. T'es golfeur, cette chaîne est faite pour toi, tu y découvriras. Des endroits fabuleux qui donneront envie d'aller les découvrir. Et sans complexe, parce que comme toi, je suis un amateur, je fais des double-boguer. C'est avec un immense plaisir que je vous présente la chaîne Je vous emmène de le Donc pour vous abonner, rien de plus simple. Tu as le petit bouton qui se trouve là, juste là, là, ou là, ou là, ou là. Tu peux appuyer dessus, tu peux aussi t'abonner à la page Facebook et sur chaque vidéo, tu as une zone commentaire, elle est faite pour toi et c'est comme ça que je pourrais interagir, recevoir tes commentaires, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et partager le plaisir que nous avons en commun, le golf.